Ils vont peut-être essayer de planter Non, j'ai ouais, tué, j'ai tué, tué Buck. Hein <rire> ok, ça marche. C'est bon, je... Ah, ouais, le me replace <rire> sur... Euh, sur... Remember it. Bon allez, qui va gagner là Oh là bah déjà ça commence bien. Eh gros trou de rota là. Hein. Ça c'est quoi ce setup du bled là Ok, J'ai un drone blanc et j'ai un drone... Qui donne sur euh, sur rouge. Part du piano, MO. Oh, ouais. par, par, par du Et piano, Emo. Si tu, par tu du piano. Tu me dis ouais, ouais, mais tu es, tu es en plein rappel milieu. Blanc. Okay, rappel piano. Le floor blanc, blanc, si je blanc, rappel piano. Ne te tiens pas trop là, à, à Aldro. Ouais. A... Faites gaffe à la fenêtre euh, dans le couloir white. Hein. Ah putain, je rappelle piano. Je, suis ouais, mais je te l'avais dit, MO, ne mais reste oui, pas là. Oui, je pouvais pas me déplacer. Oui, mais. F... Désolé, désolé. Fallait que tu fasses avant. Rappel piano. C'est bon, celui. Ben, euh, euh... Joué, euh, je vais, j ai j ai rappel, je je vais okay, passer, Baggy, fais gaffe. Bar, bar, derrière le bar, piano, c'est rentré. Ils sont deux, ils sont deux rouges. Et toujours rappel piano. Ok, c'est rentré, cigare, cigare et Danone. Prends ton drone blanc, Emo. Ok, je prends le drone blanc. Ton rook, tu baguette. peux te relever, euh, Baggy. T'as ton rook Ah ouais, ouais. Vrai. Ah, j'ai planté. Et, et, et... Moi, je peux pas. Jing bar au milieu, jing bar au milieu. J'ai un freeze les le gars, je suis planté. Deux le contenuor Go go go go go Go nano go go, go go go Non go. Ah, ah, c'est dommage. j'ai plagé les Plus de cam 6 Bah je sais pas, elle a chauffé visiblement. à l'heure elle m'a fait pareil. J'ai peut-être dû laisser, la laisser euh, cette nuit. Je vais la désactiver. J'attends qu'elle refroidisse et elle va repartir 2 heures. Ah ouais, le guise. Il refait la même euh, rappel là. On a un rappel white, attention, a euh, un rappel euh, dans le couloir, couloir bathroom là. Ils sont tous montés sur le toit, je crois. Oui, oui, oui, exact. Fais gaffe, Imo, et, euh, la jump, c'est que t'es sur le truc, elle va te nade. Ouais, mais là on Jager. a pas me nade là sur le. Ouais, euh, gars, vous me dites si c'est rappel euh, un piano, J'ai la ligne cigare, j'ai la ligne porte cigar Ah, oh, putain, il me descend C'était marou elle est où le, le, le, le pose cigare, défaut. Nan, Il y nan, nan, hein. Deux, ici, pique en a un qui est derrière okay. le comptoir Cigar, piano. Deux ici, pique trois. T'en a un qui est derrière le Ok, ou... Désa, Désa, Désa derrière le comptoir. Ah, Désa derrière le comptoir. Quoi, porte Cigar, Porte Cigar, Cigar. Encore Cigare, Cigar, ça te pique. Ça te pique, Nano. Il va à la trappe, à la trappe, pardon. Il, il va Piano, il est à Cigar. Devant la grande porte, il reva pas Piano. 20 secondes les gars, 20, 20, 20, 20, 20 secondes, port piquez port pas, piquez pas. Il est rentré, pose défaut, pose défaut. pose défaut, pose défaut. Il y en a Il y en a Ça repose défaut, défaut Pose défaut Bien joué, bien joué. Il, a, de Il, a, pe... Il a, perdu a perdu le Diffus, Il a perdu, diffus. Il a perdu le Diffus Encore Piquez pas Danone Bien joué bien les joué gars C'est bon ça Ils ont droné le fridge déjà là J'ai où mis où les Jäger au sol là Ici là Oui Ici ping 1 euh, ou ping 3 dans, dans VIP Alors, On faut la prep euh, nano là ça m'a drone, ça m'a drone en haut, si jamais. Je vais perdre du temps. Hein. Oula, nano en, en roaming. J'ai cassé, il y a une brava les gars, j'ai cassé son drone. Vas-y. <rire> il a plus de balles. <rire> ok, ça okay, drone joue. boulange, ça drone boulange. Il m'a vu, radio. <rire> Et ça drone Pilar. C'est euh, cheminé. Grota, baguille, j'essaye de revenir sur site, mais... Ah je suis mort, le fuse. Aïe, aïe, aïe, aïe, mon positionnement, je me fais le chez... Euh, blanc, blanc, ça redescend blanc. Il est parti le bibio. Blanc il est descendu. Ok. Il faut qu'on soit plus en haut, hein. Parce qu'il roam euh, en haut, il, il, v... il faut qu'on soit plus de boulangerie aussi. J'étais seul boulangerie Et là. Rome, fin, il prépare, personne de boulangerie. Maggie, tu veux toujours tes deux Jaeger ou pas Oui. Ok, j'arrive. Ok, je te le mets. J'ai mis 1000 Saltimony sur l'héros. Ah ouais, ça j'vais pas mettre euh... là. Okay, ouais, là, bah, là. tu restes en bas des là non. Over time illimité. On est là bas. Je reste là. Il faut quelqu'un en haut. Il faut quelqu'un en haut. Il faut quelqu'un ouais. la porte. jouer hein. Bon bah j'y vais j'y vais en haut. J'y vais. Tu peux te mettre du légion en haut. tu tu te mets du. Je monte au top déjà. Alros ça doit être à la fenêtre boudoir à mon avis. Ouais mais j'ai besoin que tu restes en bas des escarouges. GG mon. Rentre rentre rentre NON ah, couloir, du boudoir, du... couloir Boudoir, Couloir, Boudoir, couloir C'est rentré, c'est rentré, sur toi le guise Elle va poser, elle va poser à côté de la bombe, à côté de Fridge. Bien joué le guise Il est au, au sur eux, ping 3. Ah c'est trop easeless que je fais putain. Derrière la bombe il a.. Alro ah, il le fait, il le fait. Easy. Ah, Alro il est trop fort Vas-y, il plante, il plante, il plante, il plante. Oh là ouais, bien joué ça alors... Oh là un là, oh là inscris-toi à là hein sérieux. Oui, oui, oui. Je comprends pas que je meurs pas là sur le truc. Je oh là là, il a du talent. Allez les gars, y a match nul, on les remonte. Là, tu là, où t es où tes amis Ici là. Où ça Ah là. Bah c'est là où je l'avais mis. Ça le, ah. le me tu... <rire> <rire> drone. Euh... Ok, rappelle C3, rappelle C3. Buck mort. Oh là là, la sortie Il Y en a, un sur, y en a un sur train. Oh, ils vont peut-être essayer de planter. Non, non j'ai tué, j'ai tué Buck. Hein ah, ok, ça marche. C'est bon, je me replace sur sur. pris. Il est monté ou Il est mort. Avec quatre C'est c'est c'est... le top rouge. Ok. Le, le petit closet cigare. Euh, si, si, okay. il, il est derrière le comptoir cigare si, si ouais. là. Voilà. Bien, joué, bien joué, bien joué les gars. Renforce le mur, tu mets la mira. <rire> ah putain, il fallait pas en faux là. Top. Oula, il fait quoi l'autre en face Il avait quoi dans les mains Bablin, ça va arriver. Eh. Top dans hein, le sledge il a pété la trappe. Oh le blitz. <rire> il, est, il a jump, il est top. Encore un Bablin les gars, faites gaffe. Tu as le babla, Nano, ou pas C'est bien oui, ce qu'il oui, a fait, Baggy. Okay. Top rouge, Baggy, il est Voilà Je suis avec toi, toilette, Baggy. Je suis avec toi, toilette. Toi toi toi toi ah, dommage, putain. Ils ont joué un ils ont été pro. Et drop au milieu, cocktail. Nano, il a pas le cigare. Il s'appelle drop le main. tous les deux sur les mêmes lignes, les gars. Ça va ouvrir les trappes. Oh là là. C4, Nano, c'est 4 c'est 4 J'ai pas de C4. J'avais pas vu, putain. J'aurais trop voulu qu'il balance de l'alarme en plafond Ah bah plus vite Oh hein, là là, là Oh là là Il, il Ça plante Coucou Coucou En gros, c'est qu'il a drop par la mezza, quoi J'ai pris Mirage, j'ai même tout tout pas de vu de que j'avais pas de C4, pas de pompe... non, c'était... Mais pas dis j'aurais pu rester au bjeu De toute manière, le mur il est pas... Vas-y, vas tu peux ouvrir <rire> Oh putain C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est pas grave Attends attends. J'ai la ligne sur point Il, quoi, il plus est rentré toilette je crois. Y'a quoi ouais. FN cocktail to ah. Piano. To to to Toilette, Mélusie. C'est bon, morte. GG. Y'a Jagger qui coup, est euh... cigare. Mm, okay. Cigare, cigare, cigare. Attends, je le ying, je le ying, je le ying. Ah mais. Ah, y y'avait le Jagger, cigar je, je suis blanc, je suis blanc. Je suis blanc, je suis blanc. Il est bon, il est mort. Tu veux, tu veux, tu veux poser le. Tu veux poser Le guise, le guise, le guise, viens cigare. Ah le temps, il est 37. Fumier et plante. Oh Plante, plante Ok je, okay, je l'ai eu, Freezer, je l'ai eu Oui 25 75 C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est posé 40. Bien joué les gars Je suis mort Non Oui Non Elle est belle, elle est belle Nice. Oui. Bien joué, gars, elle est belle, c'est Elle est belle, elle, est belle, elle est belle Bien joué les gars Oh my god oh. Là, Tu dis rien Six pour Magnifique. le 4 que j'ai Oui, hein, oui, oui. Bon coiffage ah ouais. d'objectif. J'allais le dire. Euh... Tu, as, tu as... Non Non <rire> <rire> Désolé Baggy là, pour bon, le col cigare là, moi j'avais compris cigare clear, tu vois, j'avais pas compris qu'il y avait le Jagger cigare. Ah, mais... T'en même pas mais je t'ai pas dit Jagger. Ah, t'as dit quoi Je t'en ai pas dit tout ouais, ah, ouais, fait exprès. Non, bien sûr que j'ai pas exprès. Mec, ouais, <rire> <rire> t'as loupé un Ace <rire> sur un mur. Ok, ils sont pas Kitchen. Vous avez une ligne euh, là-haut parce que je suis oh là dans de... là, là. Oui, oui. Warden. Il est ouvert là où il y avait les Miras. Putain, chien. Il y en a un euh, derrière oh, euh, dans, dans le. Pilier, piliers, je me suis fait p. Alibi, pilier. Elle monte rouge. Allez, barre Bien joué, elle a reculé. Elle est trop faite. Elle a reculé. Elle est en dessous d'Anon, elle est en dessous d'Anon. Elle remonte rouge fort. Oui. Ah, elle le guise. C'est bon, elle est morte. Ok. Sur euh, cocktail. Cocktail, cocktail. Cocktail, cocktail toujours. Cocktail. Bien joué. Allez, allez, on pose, on pose, on je pose. Deux plante, plantes, je... Je plante, je suis pas couvert, au contraire. Ok. Ouais, attention, attention, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc. <rire> Attention, attention. Pique Allez, pas, pique deux. pas, gros. Allez, C2, laissez-moi parler. Piquez pas. Deux. Hein Toujours C2. Pourquoi il saute Ah ouais. C2, C2, porte, porte, porte, Allez devant la porte. What elle, elle est derrière le bar. Qu'est-ce qu'il fait Elle est en dessous, derrière. What Elle diffuse. Euh, elle diffuse, elle diffuse. What non non non fa. Diffie, elle difie, Bien joué, bien joué, joué la guise, bien joué ça Bien joué Tain, Je sentais le coup du C4 et après elle ma travers par en dessous, elle pillait hein, sans déconner. Oh my god. Bien joué les gars. AMO c'est ses calls qui sont à En termes de mécanique, AMO c'est celui qui a les meilleures mécaniques je pense. Ménusie boudoir hein. Euh Alro tu veux que j'ouvre devant là Fais gaffe, attends, attends, attends, attends, Tu peux m'ouvrir Magui, tu veux que j'ouvre quelque part Attends, attends, attends, je check. Je... Je... Il faut euh... qu'il ouvre. Il, faut qu il y a quelqu'un derrière ah, le comptoir. Il veut ouvrir Derrière le comptoir, Il veut ouvrir. Il derrière le comptoir. Allez, retournez boulangerie. Il sait pas où. Aldro, que... j'ouvre gauche. Possible. Il faut veut le mur, aimant. Il, euh... il veut. Ouais. Oui, je peux. Mmh, mmh, mmh. Yes. Vas-y, c'est ouvert. Aldro, t'as un mec qui à la bridge Mort. C'est pas possible. Ok. Oula. 3v2. Je pense que tu peux aller avec eux, Aldro. Bien joué, ça. Il te pique. Et bon, ouais, GG ouais, les gars. Ouais, ouais, non, je... Je... ouais GG. <rire> GG <Gégé> Nano. <rire> Pardon, proviseur Non, GG Nano. Je... je croyais que c'était le proviseur <rire> qui avait parlé. Si, si. On a entendu un peu. il a dit GG J'ai rien fait. Hein. Bah, les deux walls ah, ouais. <rire> merci. C'est gentil, merci. Hein. Et à part ça, c'est match point les gars Allez, on y va là Ouais, on parle oui. pas trop vite quand même <rire> Allez, je encore, boulanger. encore. <rire> Ok, ils font la même prep, gardez vos drones Est-ce qu'on a été assez solide sur euh, Boudoir avant Boudoir, on était bon Baggy, c'était parfait le montagne Attends... euh. Attention, ils ont fait une ligne Ouais, ils ont fait pas... une ligne là Ouais, ouais, il faut, faut pas que, choose, que je pique Je peux l'ouvrir là non Vas-y C'est bon, vas-y tu peux, tu, tu, tu peux partir avec les autres. Fais gaffe, fais gaffe, ils ont une ligne depuis, depuis la ouais, cuisine. Ouais, ouais, ouais, Il ouais, regarde ouais. pour lui parler <rire> Voilà, c'est bien. Attention, attention, fait ça te pique, gros. Là. Kitchen B, tu, tu, toujours Kitchen. Va avec eux, Amo. Oui. Vas-y, je peux, peux, peux rentrer, là ouais, ça Non, non, à quelque non, va bah avec hein. eux, Amo <rire> J'ai rien à voilà. faire, avec eux. Le pose. Ou, ou vestiaire. Je suis repéré par le scanner. Plante, plante, plante, plante, plante. Ils les cams défauts, les gars Voilà On est des mots on est des monstres. On aurait dû aller à l'ouvard, hein, à part ça. Bon, les petits poulets, c'était oui. bien cool. En revanche, ouais. avec la game de plus, là, faut vraiment que je déco. C'était vraiment toi. bon. Bien mieux sur la fin, l'exécution était mieux, on prend plus en place, on respecte mieux le jeu. What the je... Nano, arrête. Ouais, je... GG, Nano. Voilà C'est bah. pour la victoire. il veut les manger. <rire> <rire> T'aurais <t> <rire> <rire> <à> conseil, <rire> regarde la VOD avant <rire> <Non>. <rire> Non, vois, regarde parce que le tu m'as insulté. Il m'a regardé la VOD ouais, avant de me putain. faire la Il m'a me aussi insulté. A vous, tu m'as moi insulté. Tu dit que j'étais à chier ce soir. ça. <rire> putain, quel enc ah là, ça tu le sais, là, quand il est parti, c'est mort. <rire> <bon. rire> ah, ça trois pièces. La petite pause lui a fait du bien quand <oria> même. Il m'a fait boosté quand même. Il le gars. Ça fait deux mois que je joue sur PC. Oh, j'ai jamais euh... autant rigolé du tout. trouve tu as des mecs au bout de deux mois qui pètent des C4 en l'air. Ouais, <rire> eh, faire ça, t'as vu Eh non, mais ça, c'était un move de ouf. Ah, oui. Franchement, j'étais trop fier de Ah, il était incroyable. Là, je vais le voir sur YouTube. Ah, oui, oui, oui, celui-là, tu le verras <rire> sur YouTube de nous. Baggy, au final, tu te précipitais moins en jouant montagne, du coup. Et c'était un rôle bah, qui oui. t'allait mieux. Ça me permet d'être un peu plus tranquille. Et tranquille, de ouais, de coller, etc. Alro Royal, incroyable. Non, euh, sur toute la ligne. Le Moins greedy, donc c'était mieux. AMO, c'est bien quand t'écoutes. T'as les meilleures ouais. mécaniques, mais t'as les moins bons placements en fait. C'est ça. Je m'en suis rendu compte sur, euh, sur celle-là. Donc la souris ça va mais le clavier c'est pas bon quoi. Tu te yes. mets au mauvais endroit, tu te fais tout le temps défoncer parce que t'es au mauvais endroit, etc. Euh, voilà quoi. Et puis à un moment tu stresses, tu bouges dans des lignes alors qu'en fait t'as pas besoin de bouger quoi. Tout à l'heure dans la gym quand t'es avec Jagger t'as pas besoin de, de taper le T2. sais à un moment là quand tu dis, euh, ils me mettent la pression, ils me mettent la pression. Bah ouais mais bon c'est Rainbow Six quoi, hein. t'as pas oh. le contrôle de la totalité du... Parfois l'attaquant il va être à 1 mètre derrière un mur, même pas à 20 cm derrière un mur tu vois. Ouais. Et c'était bien joué. Ah, mais ça, faut ah, faire gaffe, faut regarder autour de soi. T'sais, bizarre, euh... vous n'avez plus de cam, on ne voit plus votre cam. Ouais, mais je sais, mais elle arrête de Ah, c'est normal, que... d'accord, ouais, d'accord. Parce qu'elle chauffe essaie trop. Elle de se barrer. Elle oui, chauffe it's trop. It's it's Merci du it's coup. It's... coup. Et puis, Nano, le dieu de la soirée, hein. de rien. Oh la vache, là, là, on a des VOD <rire> pour... jusqu'à 2024, là. Eh, <rire> mec, tu viens d'approvisionner approvisionner YouTube jusqu'à l'année prochaine, <rire> mon gars. Non, c'était bien, c'était bien. C'était bien mieux, la mise en place était bien mieux. Bon, allez, je vous laisse, les amis. Merci pour tout, vous êtes des monstres. Pas la VOD, je vous en prie Je vous oh, en si, moi, Je vais okay. la regarder de non. suite là, direct non. À... Non, non non Dès non. que tu coupes ton live je, je la regarde m'excuser <rire> vais pas t'écrire même si tu m'insultes. Je vous prie de m'excuser On va voir ce que raconté sur notre Allez j'y vais. Oh, vais Bonne <rire> nuit Ciao tout le monde Ciao, Bye. Toi, toi, toi. Bye. Merci Nano du coup Même si je termine dans le noir Merci Nano d'avoir offert la possibilité à 50 personnes de payer leur de scolarité C'était les 50 derniers c'est sûr Vous voyez plein de GG, plein de coeur pour Nano et pour tout le monde Et pour tous les héros s'il vous plaît Pour Baggy, pour AMO, pour pour le guise et pour Alro. Envoyez leur plein de GG <rire> J'en peux plus. Je <rire> suis trop fatigué. Je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne et une agréable soirée. À demain. Vous entendez le son qui marque la fin et je disparais de votre écran même si j'ai déjà disparu depuis tout à l'heure. Dites au revoir au héros.